Bienvenue dans une vidéo un peu complément du complément. ça. <rire> Il y a à fond, n'est-ce pas? Cette vidéo fait suite à, à la vidéo sur la différence entre film et livre. On va se centrer ici sur euh, expliquer, sur parler des raisons qui font qu'il y a des, qu'il y a autant de différences entre le film et le livre. Là, on va se focus complètement sur la planète des singes, mais évidemment, le principe c'est que ça s'applique à plein d'autres adaptations. Pas forcément toutes, hein, euh, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose à, à prendre en compte. Et donc là, on va creuser euh, donc vraiment le contexte historique en fait qui entoure euh, l'écriture du livre et la réalisation, l'écriture du film. Parce qu'évidemment, tout est une question de contexte et de contexte historique, de contexte global et donc de point de vue. D'abord, je vais faire un petit listing des sujets traités dans les deux œuvres. Il y a toujours le problème de l'anthropocentrisme, le fait que l'homme se croit, enfin l'humain, se croit au centre de l'univers. C'est ce qui va avec euh, pas mal la religion. Ça critique énormément la religion, euh, le fanatisme religieux, plus précisément, avec... Euh, c est, c est... Une grosse critique du créationnisme, le principe même que euh, pour les humains, Dieu a créé l'homme à son image alors que pour les singes, Dieu a créé les singes à son image. Euh, il faut absolument respecter les écrits sacrés, que les écrits sont supérieurs à la science. Alors, les, dans les deux, les problèmes d'expérimentation de, animale et de torture animale, le fait de prendre euh, des animaux pour inférieurs aux hommes, donc tout ça, ça va avec euh, l'anthropocentrisme, le problème d'écologie et le problème du racisme, qui est énormément traité euh, via justement bah, la différence entre humains et singes, et, euh, et dans le film même encore plus euh, avec les histoires de castes, qu'il n'y euh, a pas dans le bouquin, qui sont beaucoup moins démarquées en fait. Donc voilà, déjà là on a listé des euh, sujets traités dans les deux œuvres, Content, euh, ouais, content que euh, il y a des choses qui ne sont pas dans les deux œuvres non plus, c'est-à-dire que dans, les, dans le livre, les singes ont une technologie assez avancée, alors que dans le film, euh, c'est une technologie rudimentaire. Quoi. Et ils doivent être à peu près au stade euh, pré-industrialisation, à ce qui qu semble en tout cas, dans, dans le film. Mais oui, donc voilà, il y a ce, aussi ce sujet-là de la technologie. Évidemment, il y a une chose qu'on peut constater dans le film ne trouve pas du tout dans le livre c'est euh, le nucléaire <rire> c'est à dire le problème de, de la guerre euh, des bombes principalement alors pourquoi toutes ces différences pourquoi, de, pourquoi euh, le film est aussi différent du, du livre pour constater à quel point je vous ramène vers la vidéo précédente hein, évidemment on va pas expliquer les différences hein, on l'a déjà fait mais on va expliquer le, les raisons de ces différences une chose qu'il faut surtout pas euh, oublié dans ce genre d'exercice de, en fait quand on regarde euh, quand on regarde des films des adaptations euh, qui bah, souvent nous paraissent pas très fidèles ou si cela où on se rend compte que le film ne raconte parfois pas du tout la même histoire ou euh, un truc similaire mais pas vraiment alors euh, ce serait plus euh, inspiré de que adapté alors outre évidemment la, les dieux les contraintes de durée de film par rapport à autant que peut durer un livre, et encore, je pense que ici, le, la nouvelle pourrait très bien être adaptée en un seul film tel quel. Bon déjà, on a une première contrainte, mais qu'on qu a déjà abordée dans, le, dans la vidéo précédente, euh, qui est tout simplement que, eh ben, on peut pas faire la scène d'introduction du livre sans spoiler euh, sans spoiler toute la, chute, toute la chute du film. Donc déjà, ça, ça nous change forcément la donne. Si on ne veut pas spoiler la fête surprise dès le départ, bon ben on ne peut pas faire exactement la même chose, donc il faut s'adapter. Ce qui est très dommage, hein, puisque évidemment, leur, euh, leur gros euh, plot twist euh, était dévoilé dès l'affiche. C'est pas de bol. Mais bref, donc il faut replacer euh, chaque œuvre dans son contexte. Le livre est sorti en janvier 63, ce qui veut dire qu'il a été écrit bah, au moins jusqu'en euh, jusqu 62, euh, peut-être... Imaginons fin 62, fin. après il faut compter les temps d'édition, etc. Donc voilà, le livre est donc écrit fin des années 50, début des années 60. Le film, quant à lui, s'il est, est diffusé en 68, son écriture débute en 64. Donc on peut dire oui, c'est assez proche, mais bon, contexte, attention. L'écriture du scénario débute en 64, j'ai pas trouvé de précision sur la fin d'écriture de scénario, je suppose que c'est 65-66 et euh, pour un tournage qui débute en 1967. Que se passait-il autour de Pierre Boulle quand il écrivait la, nou la nouvelle Donc Pierre Boulle, on a un auteur français qui est donc en Europe à ce moment-là, en France plus précisément, et à ce moment-là euh, on est en pleine guerre d'Algérie, donc euh, avec toute le, toutes les problématiques de décolonisation et tout ça, et donc tous les questionnements qui se posent à cette époque-là autour de la guerre d'Algérie, la décolonisation, les bienfaits ou pas de la colonisation, etc. etc. Euh, on est aussi à un moment où on est en train de commencer à vivre le miracle japonais. C'est-à-dire que l'Europe, enfin le monde entier hein, je suppose aussi, mais surtout l'Europe constate que le Japon est en train de prendre son essor, c'est le miracle économique euh, japonais, euh, alors qu'il était, que c'était complètement en déclin euh, jusqu'ici, là il, il prend un essor en, d'après euh, ce que j'ai pu lire, c'est pas mal l'idée euh, de euh, les japonais arrivent à, à remonter leur économie en imitant l'Europe. En tout cas en imitant l'Occident. Il bon. Y'a ça. On est aussi dans une période où il euh, y a un certain essor euh, technologique. Typiquement, à ce moment-là, on commence à automatiser beaucoup de choses pour la maison, par exemple. Mais C'est pas qu'on commence à avoir tout l'électroménager qui se développe, euh, etc. On commence à avoir du lave-vaisselle, euh, des grippins, et bien tout ça. Bon. Et tous les robots ménagers, euh, etc. Tout ça fait que, forcément, du point de vue euh, de Pierre Boulle, au moment où il écrit, il y a tout ça qui se passe autour de lui. Et donc lui, enfin, en Europe, en France, on est à ce moment-là complètement impacté par la guerre d'Algérie, euh, on est impacté un peu par le miracle japonais, et, et euh, c'est la révolution dans les foyers avec euh, l'essor technologique, l'automatisation des tâches du quotidien. Euh, tout d'un coup, euh, on commence à avoir l'idée que euh, bah, euh, la ménagère, euh, Peut se reposer euh, parce qu'elle peut compter sur euh, sur, euh, sur toute cette automatisation là. Le contexte maintenant autour de l'écriture du film. Euh, bon, déjà là on est aux États-Unis. Juste pour évoquer vite fait, le film a été écrit au moment où le code HISE était encore appliqué. Mais bon, ça on va mettre de côté, on peut se dire que oui, ça a dû impacter euh, nécessairement ne serait-ce que dans l'idée de euh, que Nova ne soit pas enceinte, bon... Enfin, euh, on va plutôt mettre ça de côté. Qu'est-ce qui se passe entre 64 et 67 Donc, euh, le, entre le début de l'écriture du scénario et le tournage du film. Il se passe qu'à ce moment-là, on est en pleine guerre froide, dans un des deux pays majeurs de la guerre froide, et évidemment, il y a la guerre du Vietnam, aussi, qui fait rage, on est à peu près à l'époque des mouvements des droits civiques euh, américains. Euh, il y a eu la crise des missiles de Cuba qui est passée juste avant. Euh, on a eu les émeutes raciales à Watts et à Détroit. Et euh, on est euh, dans un grand moment de peur du nucléaire. La grande menace, c'est la menace nucléaire. C'est la grosse peur du moment, surtout aux états unis voilà, c'est à dire qu'ils sont quand même vachement impactés. Donc c'est le, le gros flip nucléaire. Donc le film commence à être écrit en 64 par Rod Serling, qui était parachutiste dans la Seconde Guerre mondiale. Ce qui forcément peut impacter un petit peu sa vie suivante, vous voyez. Après la Seconde Guerre mondiale, il a décidé de décréter des scénarios. Enfin voilà, il s'est mis à l'écriture de scénarios. Et suite à la censure euh, euh, qu'il connaissait, alors, entre autres avec Code Heist et tout ça, il a décidé d'utiliser la science-fiction. Pour pouvoir critiquer la société états-unienne, euh, dans ces scénarios, euh, c'est un moyen de contourner la censure, C'est-à-dire que faire de la science-fiction, tu mets ça dans un dans un truc complètement imaginaire, euh, dans le futur, rien, bon, ça te permet de euh, complètement critiquer ta société actuelle, mais euh, non, non, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est de la science-fiction, c'est ce truc-là qui est pas bien, hein, c'est pas du tout ce qui se passe. Très joli moyen de contourner la censure. Et donc il y a ça déjà qui se ressent un peu dans le... Enfin, tu peut se ressentir, euh, pas mal dans le script. qui quitte ensuite le projet fin 1965, parce qu'il était épuisé apparemment. Ce qui se comprend, après avoir écrit plus de 30 scripts. <rire> Force à toi mon gars. Il a été remplacé brièvement par Eastman, mais qui a été viré... Euh, Eastman s'est fait virer dès qu'il a rendu son premier scénario, en fait. Simplement, ça collait pas. Et celui-ci est à nouveau remplacé par Michael Wilson. Michael Wilson a été sur la liste noire de Hollywood à cause du mccartisme dans les années 50 et à force de ne rien pouvoir faire, on lui empêchait beaucoup de choses. Il a passé assez longtemps en France, puis il est revenu, il est revenu aux états unis quelques temps avant de travailler sur le, le scénar de la planète des singes. Et quelques temps avant de travailler sur ce scénario là, il a déjà travaillé sur un scénario d'adaptation d'un livre de Pierre Boulle, le pont de la rivière quoi, que apparemment euh, Pierre Boulle avait kiffé. C'est Wilson qui invente et qui rajoute au scénario le législateur, donc vous savez le prophète machin là, le législateur et les rouleaux sacrés qui font une bonne pirouette scénaristique, on est bien content. Euh, parce que comme ça, ça nous évite d'avoir à faire revenir la mémoire de l'espèce des humains pour réussir à les faire parler et nous raconter ce qui s'est passé. Oh, C'est plutôt écrit dans les rouleaux sacrés. Bonne astuce. Et donc, eh bien, vous voyez, vu qu'on est dans des contextes différents, avec forcément des personnes différentes qui ont des volontés d'écriture de, et de dénonciation différentes. Forcément, ça impacte le produit final. Et euh, ce qui fait que là où le livre euh, dû à tout le contexte, euh, euh, c'est con, mais même si euh, au moment de l'écriture euh, du livre on est fin des années 50, début des années 60, bah le problème de la guerre d'Algérie, de la décolonisation en général, tout ça, remet sur le tapis le problème de l'esclavage et, et du racisme, et donc de l'esclavage. Et euh, le fait d'avoir des, des automates, enfin tout qui s'automatise pour, pour la maison, qui s'automatise au quotidien en fait, va jouer euh, plus le miracle japonais, tout ça, euh, qui fait l'imitation, et bien tout ça, ça nous donne des orientations qu'on trouve dans le livre. C'est-à-dire que forcément, euh, se servir de trois castes, enfin euh, de trois espèces de singes différentes qui arrivent à vivre ensemble, mais qui ont des stéréotypes les unes et les autres euh, et qui n'acceptent pas quelqu'un de différent d'eux, euh, en l'occurrence l'humain bah, forcément ça c'est complètement sur le racisme ça, ça nous arrive à, euh, à un mélange tout ça je, je trouve ça magnifique qui fait que quand les des humains arrivent à parler et à raconter l'histoire de leur espèce et eh bien on nous explique qu'en fait les humains ont complètement décliné, à cause de l'esclavage. Et probablement en partie à cause d'une automatisation. C'est à force de se reposer entièrement sur leurs esclaves, que les humains sont devenus feignants. Et tellement feignants, qu'ils n'arrivaient plus à rien faire. Et lorsque leurs esclaves, les singes du coup, qui imitent les humains, qui finissent par réussir à parler, euh, qui finissent par réussir à euh, créer, fabriquer des choses aussi. Lorsque ces esclaves se rebellent, les maîtres sont beaucoup trop feignants, n'arrivent plus à faire quoi que ce soit, sont absolument incapables de contrer la révolution des esclaves. Bon, forcément, quand je parle du contexte, faut pas oublier que là, je parle du contexte de qu'est-ce qui se passe au moment où il écrit Mais évidemment, il y a toute l'histoire avant. Il y a, il y a toute l'histoire euh, des, des révoltés de Saint-Domingue, etc. Enfin, voilà. Donc ouais, voilà, toutes ces différences-là, elles retranscrivent non seulement une, un besoin de, de raccourcir l'histoire, parce que sinon ça, ça va durer trop longtemps, mais surtout, euh, sur les points qui divergent énormément, bah typiquement, pourquoi ça se passe sur Terre et pas sur une planète euh, du côté de Béthélégeuse Simplement parce que euh, il faut, parce que le but, c'est de montrer aux humains. Voilà ce qui va se passer si on fait rien, si on n'arrête pas nos conneries avec le nucléaire, si on fait pas plus gaffe à, à l'écologie et tout ça, on va se retrouver dans cette situation-là. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Je sais pas si c'est très clair. Euh... Je sais pas si vous vous trouvez ça intéressant, mais euh, moi je trouve. <rire> je vous conseille une expérience, c'est de revoir le film, de relire euh, le bouquin avec ces idées-là. Et eh bien merci beaucoup euh, d'avoir regardé cette vidéo, et euh, il reste une seule sur la thématique de la planète des singes. Je vais peut-être pas la sortir euh, tout de suite. Je pense que je vais attendre un peu. En attendant, je vais essayer de sortir un truc, une nouvelle vidéo dans un mois et à ce moment-là, ce, ce sera un nouveau format. Euh, ce ne sera pas un JUD mais ce sera un peu le pilote d'une nouvelle, euh, nouvelle émission. Et vous savez comment ça se passe. Vous êtes des habitués de YouTube game, je suppose. Vous connaissez la chanson. Tac, tac, tac, tac. Et à très bientôt